Eh bien, tout ça, c'est monsieur qui premier chef gang. Nan, après, Yon Yon. Yon Yon vient par là. Monsieur dans prison aux États-Unis. Et eh bien, c'est sans joue qui, automatiquement, vient jouer le premier chef gang. Parce que Yon Yon était toujours en prison, mais il était comme chef gang, qui a commandé. C'est monsieur qui a coordonné gang, non. est deuxième chef. Gaspillay était troisième chef. gardez me pour montrer une photo, monsieur, dans vivant. Je vais vous montrer. OK. Maintenant Gaspilla était troisième chef. Eh bien, ça qui passait c'est que le yon yon vin pa la. Kounia l'amour était comme premier chef, Gaspilla est venu deuxième chef. Monsieur était toujours bon côté l'anmor sans jour. a ki à l'aise parce que c'est des bon côté oui. tous les deux -ou, oui. de -ou, eh, ou, ou gan de ou gan c'est ou monsieur c'est ougan, Des deux bon Yon a fait fait gros service diable, non, 10 000 SO. 10 000 SO, c'est la base la forme même. Non, Tomaso. Pabli, souvent rappeler que 10 000 SO, c'est deuxième section communale Tomaso. C'est la gang 400 Maozo à former. Donc, Gaspiai. Vrai, non, monsieur, c'est Stephenson Germain, alias Gaspiai. Monsieur, c'est où même j'avec la sans joue. Ça dit, monsieur, son nèg qui toujours bon côté la sans joue. Gaspiai. Eh bien, ça c'est arrivé que sa bois oh l'éternel frappe yo qu'il y a sacrivé monsieur habituellement nex ça baïe manger fait service loi des bonbons titan monsieur gon service loi pour la et puis chaque pour l'aller chaque li de date dates li recule date là li dit que bon n'a de temps li voyer le pour l'autre date Jusqu'à ce que service diabla pour que j'aime organiser. Kounia depuis mercredi passé, Monsieur Gon on vente qui prend les, Monsieur gon bagay qui prend les, etc. On connait ça yo. pas qu'à l'hôpital la facilité parce qu'on est tété tété dans dans la République. La dinette ça, l'heure est malade. C'est soit c'est soir au Balène. Ou bien si yon y a qui médecin, qui a été kidnappé, ou bien médecin qui a travaillé avec Jacques Iso, et ça te fait Ah oui. médecin, là, avec toute madame, il y a la, là, le qui a ça, là. ça, c'est, c'est, c'est, penser Monsieur pas en forme, monsieur pas à l'aise et puis monsieur a fait résistance. Mais pas blier, monsieur t'es subon bon attaque déjà au contraire vous avez même pensé monsieur t'a divisé la mois sans jour. Est-ce que nous songe dans émission ici à zoté rappelez-nous que lui même dans zampal est toujours kembel l'amel parce que n'a conn pour des âmes parce que lorsque c'est premier deuxième chef et ou avez gien contact ça dit souvent, on a taclé, oui. On a ça, oui. On qui premier, deuxième chef là Parce que c'est lui qui contrôle tout, vous on le contact, c'est lui qui contrôle côté Zamio, il y a tout bagaille. Ça dit qu'on a taclé. Oui. Monsieur a déjà pris déjà coup d'assemblée, l'amont est déjà poudré, monsieur. Mais comme c'est débat, quoi a réglé les affaires. Où, monsieur a défendu bon petit temps, il pas fonctionnel. On même quoi, on l'a monté désarmé, monsieur. Après, ça va la résoudre. Le sa chef gang Ronal tap frappé dans marché. Eh bien, Ronal vient tombe. Kou y a collègues qui sont on soldat, On chef vraiment qui pas peur. Le monsieur tombe, l'homme s'en joue paniqué depuis le sa, c'est dernière fois, monsieur so dit là, oui, petit vidéo sa regardé là. Monsieur paniqué. Monsieur entre dans kokili. Kou y a qui pas jamais mal fait service loi On vante premier monsieur le mercredi passé. Jodia, c'est gade ou gade ou être sans cap sorti dans toute bouche monsieur, tout ne monsieur, et puis monsieur Telal parle encore. Donc gaspillay monsieur gaspillé, gaspillay, gaspillé, Si ma kak rele, monsieur, pas un problème li fil pour lui Si ma fil pendant ma parle là, la gaspillé et Monsieur, Pape ne qui kidnapper mon corps, il ne viole violer mon encore, il ne peut braquer mon encore, il ne peut tuer mon encore, il ne peut voler mon encore, parce que son gang sale qui a fait crime. Je ne rappelé que Le département d'État américain, les autorités américaines, te disposent en millions de dollars pour quel que soit mon qui te fait rejoindre, gaspillage vivant. Eh bien, pendant que je parle avec T'as semblé se moucher là-bas. Tu ja. l'agence besoin ça. jour, non Et là parce que gaspiller, monsieur gaspiller. L'éternel frappe, yo. Bon. Non, l'an bas sans un monsieur, véhicule. Et je comme monsieur, son lâche lié, et ki pi lâche dans gang, non là sans jour, me ça. Est-ce que je ne pas prophète je non Moi, même pas les suivants informations que ne que l'homme s'en joue c'est nèg qui pilage qui gagne gang ça soldat nèg combattant télè collègue Octavius ti magali descend ni si l'enmort ou elle là c'est quand là fait pas intéressant mais toute leur salle te su support collègue Le ou elle descend nan la y a vidéo là té à menti collègue té la fait pour lui a fait couverture pour lui allez si monsieur te habitué met le pied la terre même j'a collègue ti magali t'a fanni déjà ah, et à ce même si vous avez des kap ou des critique, de m'ont mal, par les mals, c'est bon fini pour L'homme dans la tremblée. Qui est-ce qui te contre galaxie? Je présente galaxie, à galaxie. Je suis allé à la galaxie, je suis allé à la galaxie. Je suis allé à Maga. ti je suis allé à travail? C'est, soué tima Timaga ka pie poule Monique fin la, ge pie poule, Timaga prenl. Galaxy, Timaga prenl. Koleg to tima Timaga prenl. Oh. Pour m'citer ça, ou seulement? Ça veut dire que Timaga li m'pakon sak passe Timaga li. Fon ta font prier pour Timaga li. Mais c'est français elle kraze Timaga li et France L.B., oui, il pas bailler au moyen il pas ou rien vieux pantalon nèg yo chire sous yo eh, logistique pas dans rien pour etc. et cetera il manger mal dormir mal fonctionner mal ça sa va sa dans rien et timagali de de Charles Boré dans même hein eh? timagali timagali oui ah ouais eh, ti timagali en tout cas